Donc on va reprendre le cours. Alors hier on avait parlé du QE6. Si vous regardez, bon, je passe un transparent qu'on avait sur les pour et les contre de DHCP versus euh, les board discovery. Et euh, donc on va maintenant entamer la, la deuxième partie du cours donc, qui va être euh, plus IPv4 dans les slides, mais qui peut être complètement agnostique. Parce que, en fait, on va parler de routage. Et comme on l'a vu euh, au début du cours, IPv6, si le format de paquet est différent, les règles d'adressage restent les mêmes. Et donc, la manière de gérer un réseau IPv4 ou IPv6 va rester très, très similaire. Donc, à partir de là, je vais juste vous dire en routage, vous pourrez l'appliquer aussi bien dans le monde V4... Que, que dans mon test. Donc, ce que, que l'on va voir maintenant, c'est euh, justement ce processus d'héritage. On va commencer un peu par les machines, voir comment on organise un réseau. Pour les choses que vous avez déjà vues l'année dernière en REST 302, on va les voir un peu plus dans le détail. Et ensuite, bah, on va commencer à regarder les protocoles d'héritage, donc le RIP, OSPF. Et BGP. En même temps, nous verrons un peu le, le, une couche qui s'appelle MPLS, qui va nous permettre de, de simplifier le, le routage. Et ensuite, on verra comment mettre toutes ces pièces ensemble pour euh, créer les réseaux qui sont utilisés par les opérateurs. Alors, la... Oui. Qu'est-ce que vous avez non euh... Table de routage, c'est un mot tabou. On ne devrait jamais dire table de routage. Parce que table de routage, on va le voir, c'est très ambigu. Et en fait, le, le vrai mot à utiliser, c'est FIB pour forwarding information base. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une FIB Eh bien, c'est l'élément qui va être utilisé pour router un paquet à l'intérieur d'un équipement que ce soit un routeur ou une station de travail. Donc la FIB est une table assez sommaire qui contient peu d'informations. En fait, vous avez un préfixe et ensuite un moyen de joindre ce préfixe. Donc l'élément le plus simple, vous avez sur cette configuration, vous avez un routeur qui possède quatre interfaces. Donc, R0, r 2 inter 3 Et, comme on l'a vu au début du cours, quand on configure une machine, on lui donne une adresse IP, et vous lui donnez soit un netmask, soit une longueur de préfixe. Et donc, la règle d'adressage IP veut que toutes les machines, sur un lien, possèdent le même préfixe. Donc, quand je configure, par exemple, l'interface ether0 avec une valeur alpha.1 slash 24, eh bien, ça veut dire que toutes les machines qui vont être atteignables par ce lien, par cette, par cette interface, auront le préfixe alpha. Donc, on va le mettre en même temps que je configure l'adresse IP à mon interface. Eh bien, on va remplir la FIB (Forwarding Information Base) avec une information qui dit pour joindre tout ce qui est alpha, je l'envoie vers Ethernet 0. Donc ça, c'est la configuration de l'interface. On va le faire pour les quatre interfaces. Et donc, c'est une configuration manuelle qui doit être faite par l'administrateur système. Une fois qu'on a cette configuration minimale, et une fois qu'on a cette configuration minimale, eh bien on est capable de sortir sur n'importe quelle interface. Donc, ça c'est. Euh, on a déjà vu un peu ce point quand on a parlé de préfixe lien local en IPv6. Donc, au lieu d'avoir un préfixe alpha qui est unique dans le monde et qui désigne toutes les machines qui sont derrière cette interface, on avait FE80. Et FE80 était partout dans le monde. Donc, on n'arrivait pas à localiser l'interface de ça. Par contre, pour les préfixes globaux ou pour les préfixes privés, il n'y a pas ce problème puisque on a cette information qui ne trouve qu'à un seul endroit sur, sur le reste. Alors, on peut, donc cette configuration est minimale. Vous devez, l sur tous les, vous devez la faire sur tous les routeurs. Ici on a un exemple, on a deux routeurs, R1 et R2. Donc pour R2, on configure aussi manuellement le fait que pour joindre l'interpréfixe préfixe alpha, il faut utiliser l'adresse, l'interface Ethernet et R2. Donc ici on a une configuration minimale donc chaque routeur est capable d'envoyer des paquets sur les réseaux auxquels il est directement connecté mais ça ne va pas plus loin. Donc si je suis sur le routeur R1 et je veux joindre la machine Epsilon eh bien pour l'instant j'ai aucune information dans ma table de routage. Donc je n'ai aucun moyen de, de joindre Epsilon. Donc l'autre... Euh, L'autre solution, enfin la première solution, eh c'est de configurer manuellement cette information dans la file. Donc ça vous le faites en tapant des commandes Linux, des commandes sur votre routeur en disant il existe un préfixe epsilon et on peut l'atteindre en utilisant l'adresse alpha.2. Donc ce qui est important dans cette configuration, c'est que l'adresse que l'on a mis ici, alpha.2, est une adresse que l'on peut joindre directement, donc ce qu'on appellera un voisin, puisque le préfixe alpha, on sait qu'il est atteignable via l'interface Ethernet 0. Donc, à chaque fois dans la table de routage, donc dans la dans la FIB, eh bien, on a le préfixe, un préfixe, et ensuite, on, on a sur la seconde colonne soit une interface que l'on qui est directement sur notre machine, soit l'adresse IP d'une machine que l'on peut joindre directement, donc d'un voisin. Alors on a fait ça pour le routeur R1, Donc ce qui fait que si on a une machine sur le réseau gamma, la machine sur le réseau gamma envoie au routeur R1, donc elle veut envoyer vers Epsilon, elle envoie au routeur R1, le routeur R1 voit où est Epsilon, Epsilon, donc on envoie à euh, la machine au routeur R2, le routeur R2 sait que les préfixes Epsilon sont joignables par l'interface Ether 1, et donc on va envoyer vers sur l'interface Ether 1. Alors, on a configuré dans un sens, donc là on est capable, une machine sur, du réseau Gamma est capable d'envoyer sur le réseau Epsilon, par contre, la réciproque n'est pas vraie. Donc, si on est sur Epsilon et qu'on veut joindre Gamma, eh bien, pour l'instant, on n'a euh, pas de route. Donc si vous faites un ping, le ping va pas répondre, mais le problème n'est peut-être pas de votre côté. Le problème est de, de, de l'autre côté pour que la réponse au ping vous parvienne. Donc ça c'est quelque chose, on a déjà euh, discuté de ça, mais quand on est sur Internet, il va falloir toujours vérifier l'aller et le retour. C'est pas parce qu'on a un aller qu'on a un retour. Et on verra par la suite même que les routes aller et les routes retour sont généralement différentes. donc s'il y a un problème eh bien euh, peut-être que ça a affecté le, le retour alors que l'aller se, se passe bien donc on doit évidemment rentrer toutes ces informations à la main donc les informations que l'on n'a pas sur ce routeur pour pouvoir donc sur R2 pour pouvoir joindre toutes les routes de r donc c'est une configuration qu'on peut faire manuellement donc, si vous avez ce genre de topologie, ça n'aura pas de problème de faire ça manuellement. Par contre, point, enfin, dernier point, si on est connecté à l'internet, donc on ne va pas rentrer toutes les routes de l'internet, ça prend trop de place. Donc, qu'est-ce que l'on va faire On va utiliser une entrée, alors que j'ai notée à, à l'IPv4, donc 0, Slash 0, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en fait qu'on a 0.0.0.0 slash .0, .0, .0, 0 bit, donc on n'a aucun bit de défini. Donc en reprenant les règles de sider donc dans CIDR je vous rappelle, hein, une des règles importantes, c'est the longest prefix match. Donc essayez de trouver la plus grande correspondance. Donc si j'ai par exemple 10.0, 0.0.0 euh, slash 16 10 donc qui va vers Ethernet 0 10.0.0.0 slash 24 qui va vers Ethernet 1 donc si j'envoie et si j'ai euh, donc si j'envoie vers 10.0.1 J'enverrai où l'information Je l'enverrai vers Internet 0. Parce que là, ça ne correspond pas aux 24 bits. Je n'ai que 16 bits qui correspondent. Par contre, si j'ai 10.0.0.1, j'ai deux entrées qui correspondent, celle à 10.0 et à celle à 10.0.0. Donc ici, il y a deux entrées qui correspondent, mais je prends celle qui a le plus de bits en correspondance, donc j'enverrai vers Ethernet. Donc c'est cette règle du Longest Prefix Match que l'on doit appliquer à tous les, tous les paquets. Alors maintenant, si je fais 10.1.0.0, là je n'ai aucune règle qui correspond. Donc, là, c'est rejeté. Par contre, je peux envoyer une autre règle qui est 0.0.0.0. Mettons, slash 0, et j'envoie ça vers 10.0.1.1. Qu'est-ce que ça veut dire Là, si aucune des règles ne correspond, la seule qui va correspondre, c'est celle où il n'y a aucun bit en commun. Ou donc, slash 0 ici, veut dire aucun bit de défini. Et donc, comme aucune autre ne correspond, celle où il y a 0,8 en commun va marcher. Et donc c'est ce qu'on appelle ici une route par défaut. Donc soit vous voyez apparaître ça comme étant default sur certains équipements, mais en fait c'est une entrée que l'on peut utiliser avec SIDER qui est 0/0. Donc dans ce cas là, si j'ai rien défini, donc si je trouve aucun préfixe ici qui ne correspond, je vais appliquer cette règle-là et j'envoie alpha. Si ici si, je n'ai aucun bit qui correspond, j'utilise cette règle et j'envoie à gamma. Et donc de cette manière-là, cette entrée 0 0 définit l'ensemble des machines de l'interprétation. Donc ça me permet d'une manière très compacte de désigner un, un très gros réseau. Donc c'est l'avantage de, de cette représentation. Alors maintenant, si on regarde ce, ce routage, cette configuration manuelle, elle a quelques inconvénients. Supposons qu'on ait un, des routes redondantes, donc deux routeurs qui nous permettent d'aller sur le préfixe epsilon. Si j'ai configuré manuellement mon routeur, et eh bien, si j'envoie vers epsilon, L'entrée que j'ai dans le réseau, c'est pour Epsilon, il faut envoyer à alpha.2. Donc, j'envoie les informations vers le routeur qui est cassé. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là Eh bien, je dois me connecter sur le routeur R1, changer l'information pour mettre alpha.3 à la place de alpha.3. Alors, c'est possible, mais ça va prendre du temps. Si j'avais une méthode pour automatiser ces configurations, eh bien, ça me permettrait, en cas de panne d'un équipement, de pouvoir choisir une route alternative. Donc ça, c'est un premier intérêt de ne pas faire de configuration statique, mais essayer d'utiliser des applications pour configurer les routeurs. C'est qu'en cas de changement de topologie, eh bien, je peux automatiquement retomber sur mes donc c'est pour ça qu'on va beaucoup s'intéresser à ces configurations dynamiques, utilisant donc des protocoles de routage. L'autre intérêt, on le verra surtout dans certaines catégories de routeurs, c'est que bah ça c'est rentré par un humain, un ingénieur réseau, et donc il a de grandes chances de se tromper, de faire des erreurs de configuration. Et s'il si fait des erreurs de configuration, bien le réseau ne va pas marcher. Donc on a intérêt aussi à automatiser au maximum la collecte et la création de ces, de ces parties qui ce ne sont pas les configurations locales parce que de cette manière là on réduit le risque d'erreur par rapport à une entrée euh, faite par un humain si vous aviez une centaine de préfixes à entrer et eh bien vous devriez normalement faire une ou deux erreurs dans cette liste. donc c'est intéressant d'avoir quelque chose d'automatique pour éviter ce travail fastidieux alors c'est pour ça que l'on va avoir des protocoles de routage. Les protocoles de routage vont nous permettre de configurer automatiquement les routeurs. Alors, configurer automatiquement, ça ne veut pas dire tout. On a toujours une phase minimale qui est de dire sur quelles interfaces on est collé. Les préfixes des, int des interfaces, c'est-à-dire vous devez au minimum donner une adresse IP à chaque interface de votre routeur. Et après... Vous allez avoir un protocole de routage qui va propager cette configuration minimale dans l'ensemble du réseau pour pouvoir créer ces fameuses fibres. Alors on va voir comment, comment ça marche. Mais d'abord, on va regarder les différentes catégories. Donc vous avez deux familles de, de protocoles. Vous avez ce qu'on appelle les IGP, Interior Gateway Protocol, qui vont contenir plusieurs protocoles que l'on va retrouver dans l'internet donc un qui est RIP utilisant l'algorithme du distance vector donc RIP c'est pas quelque chose de très performant c'est plutôt proche de la configuration l'automatisation d'une configuration manuelle mais sur des très grands réseaux ça ne se calme pas du tout donc on verra pourquoi par la suite donc RIP et euh, un petit gadget d'autoconfiguration dans des tout petits réseaux. Mais dès que vous voulez faire du routage sérieux, vous ne pouvez pas utiliser donc, des protocoles de la famille Distant Vector. Vous êtes obligé d'utiliser des, des protocoles à état de lien, link state, et vous en avez deux dans l'Internet, qui sont OSPF ou ISX. Alors les deux fonctionnent à peu près pareil. OSPF a été à l'origine standardisé par l'IETF. Et IS -IS par l'ISO. Donc il y a eu une guerre de tranchées entre les deux, chacun en disant que son protocole est meilleur que l'autre, un peu comme entre Mac et Windows, vous pouvez demander aux gens qu'est-ce que dieu mieux Windows 7 ou OS X, euh, et tout le monde, certaines personnes trouveront que Mac est mieux, d'autres trouveront que Windows est mieux. OSPF et IS, c'est la même chose. Donc, on verra les différences, mais finalement, c'est relativement similaire. L'idée de ces protocoles, donc la famille IGP, c'est de configurer, de faciliter la vie de l'ingénieur système. Donc, il lance ces protocoles de routage dans son réseau et les machines se configurent automatiquement. Donc, au lieu de taper des lignes et des lignes de commande, il va avoir juste quelques lignes à taper pour pouvoir avoir ces, ces configurations. Donc, ça c'est l'intérêt, donc ces protocoles vont dialoguer avec les routeurs voisins, apprendre qui sont les voisins, échanger l'information automatiquement avec les voisins. L'inconvénient de, de ce type de protocole, c'est que si vous faites une erreur de configuration, cette erreur de configuration va se propager dans votre réseau. Donc vous pouvez casser votre réseau en le configurant mal à certains endroits. C'est pas grave parce que c'est limité à votre réseau. Donc dans ce cas-là, on vire l'ingénieur système, on en prend un autre et le réseau remarche. Donc c'est juste la compagnie qui est pénalisée par par ce problème. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'une erreur de configuration dans un site casse l'Internet global. Et donc on ne peut pas utiliser ces protocoles automatiques dès que l'on va construire donc des, des réseaux avec plusieurs sites. Parce que, d'abord, vous avez des opérateurs qui sont en situation de concurrence, donc on pourrait imaginer qu'un opérateur envoie des informations pour faire planter l'autre, et donc dégrader sa qualité. donc vous devez avoir une surveillance des échanges. Donc c'est une vision complètement différente d'un IGP, où dans l'IGP, vous allez automatiser pour faciliter, faciliter la vie. Là, vous allez, vous allez avoir un protocole, au contraire très, euh, très paranoïde, qui va donc regarder tout ce que vous émettez, tout ce que vous recevez, et vérifier si c'est correct ou non. Donc, quand vous allez avoir les protocoles donc de la famille extérieure Gateway Protocol, vous allez avoir des configurations qui sont très complexes, parce qu'il faut tout dire. Si vous ne dites pas quelque chose, si vous, vous devez dire envoie telle information à telle autre, et l'autre devra accepter cette information. Donc il y a un double euh, contrôle aux deux extrémités. Le protocole en lui-même est beaucoup plus simple que ce que l'on a dans DGP parce qu'il n'y a pas de découverte de son environnement, automatisation. C'est juste un échange en gros de base de données entre deux équipements. Donc le protocole en lui-même est simple, par contre la configuration est complexe. Et suivant ce que vous allez configurer, on le verra par la suite, eh bien, vous avez des comportements du réseau qui sont complètement différents. Donc, dans cette euh, partie donc OGP tous les protocoles), il va falloir apprendre à mentir, à mentir par omission, pour envoyer que l'information que l'on veut vers les autres euh, les autres sites. Alors, dans cette famille des EGP on n'en a qu'un. Donc ça va simplifier la vie, donc qui, qui s'appelle BGP (Border Gateway Protocol). Donc, généralement on parle de BGP, on parle pas de, de GP. Par contre au, au niveau euh, IGP, on continue à garder le mot IGP pour des raisons politiques, parce que si je vous dis OSPF, vous allez avoir quelqu'un qui dit non, ISIS yes, yes, est mieux. Si je vous dis ISIS, yes, yes, il y aura quelqu'un qui dit non, OSPF est mieux. Donc en prenant IGP, on ne prend pas de risque on parle de l'un ou l'autre, vous choisissez celui que, que vous mettez derrière alors on va voir tous ces, tous ces protocoles par là. Voilà. on peut quand même essayer d'extraire de, des, des fondamentaux de, des protocoles de routage. donc on a commencé un peu à, à les voir donc l'idée est la suivante, vous, vous avez une machine ici où je représente deux bases de données donc une base de données qui s'appelle la FIB, Forwarding Information Base, qui va être à un niveau très bas dans les couches, donc qui va servir à forwarder les paquets, donc trouver rapidement, en fonction d'une adresse destination, l'interface de sortie. Donc on va avoir très peu d'informations pour aller. Et puis, au-dessus, on va avoir une autre base de données, qu'on appelle RIB, ou RIB, euh, oui, Routing Information Base, qui va être la base d'information de notre protocole de routage. Et c'est pour ça que je vous, je vous dis que table de routage, c'est pas clair, parce que généralement, on appelle table de routage ce qui, qui est la fibre. Mais en fait, routage fait plutôt allusion à une application qui est au niveau 7 et qui tourne sur vos routeurs. Donc c'est un, un terme ambigu, et donc c'est plus intéressant de dire fibre et rib, de cette manière-là, il y a... Il y a moins de problèmes. Donc, au début, quand vous allumez vos routeurs, première chose à faire, c'est configurer manuellement les interfaces auxquelles ce routeur est connecté. Donc, cette configuration des interfaces va faire entrer les préfixes dans la fibre. Deuxième étape, cette fibre est lue par votre protocole de routage et va mettre dans sa base de données les informations concernant les préfixes locaux aux routeurs. Ensuite, troisième phase, on va avoir un mécanisme d'échange entre les routeurs pour échanger ces configurations locales. Une fois qu'on a ce mécanisme d'échange euh, terminé, eh bien, tous les routeurs connaissent tous les préfixes présents dans le réseau. Alors, en plus des préfixes, on va ajouter derrière ces préfixes des informations qui vont permettre au protocole de routage de faire ses choix. On n'en parle pas tout de suite, on verra par la suite comment on va faire ses choix. Et donc, une fois qu'on a fait ses choix vers tous les préfixes, eh bien, on est capable de remettre l'information dans la rib, dans la FIP, pardon, et à ce moment-là, on est capable de forwarder l'information vers le destinataire. Donc, voilà le principe général du, des, des protocoles de routage. Donc, en gros, vous avez une machine qui va annoncer son préfixe. Donc, le préfixe va, cette annonce de préfixe va aller dans un sens. Et ce sens, dans le sens inverse, vous allez forwarder les paquets. Donc, ça veut dire, ici, que si la machine R1 annonce le préfixe alpha... Et donc, il va aller dans le sens R2, R3. Ça veut dire que R1 accepte des paquets pour la destination alpha. Alors, si vous annoncez des routes et vous n'êtes pas capable de forwarder ces paquets, eh bien, les paquets vont disparaître du réseau. Donc, là, vous envoyez l'information à quelqu'un. Cette, cette personne dit, moi, je suis capable d'envoyer les paquets. Mais quand elle reçoit le paquet, elle n'a pas d'information dans sa fille. Eh bien, le paquet va être détruit. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans, dans les raisons, un trou noir. Parce que vous envoyez des paquets, et les paquets disparaissent de l'univers. Un peu comme les trous noirs, où vous mettez de la matière, et la matière disparaît de l'univers. Donc, il faut faire attention à ça, parce que si vous annoncez des préfixes que vous n'êtes pas capable de forwarder, et eh bien, vous arrivez à des problèmes dans, dans les réseaux. Alors... On va regarder dans un premier temps un, un protocole de routage simple, très très simple. C'est le distingue de vecteur. Donc la du de vecteur a un avantage, c'est qu'il est très facile à implémenter. Donc dans les premières versions du PV6, dans les toutes premières implémentations, c'est le seul protocole qu'on avait, parce que en quelques lignes de code, on est capable de le mettre en œuvre. L'inconvénient, c'est qu'il scale très mal. Alors, je ne vais pas vous lire euh, l'algorithme ici, on va le, le regarder sur, euh, sur un exemple par la suite. Mais on, on, on a deux implémentations à l'heure actuelle de RIP. Donc, RIP-V2 pour IPv4 et RIPNG pour, euh, pour IPv4. Donc, deux protocoles différents. Alors, le, le protocole de routage, ah, je ne sais pas le schéma ici. Donc, on va. Donc, le protocole de routage est le suivant. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous, les, les schémas Non Oui, d'accord. Avez... Donc, l'idée est suivante vous avez une machine, donc un routeur. Ici, vous allez avoir un préfixe alpha. Donc, ce routeur est connecté à la fois. Un réseau alpha et bêta, donc dans la table de routage, donc on va mettre Ethernet 0, Ethernet 1. Donc vous allez avoir dans votre table de routage, pour joindre alpha, j'utilise Ethernet 0, pour joindre bêta, j'utilise Ethernet 1. Ça, c'est la configuration minimale. Ensuite, vous avez un deuxième routeur ici, donc on va l'appeler celui-là R1, deuxième routeur R2. Donc, toujours pareil, une interface Ethernet 1, une interface Ethernet 0. Donc, vous avez un réseau gamma. Donc, la table de routage va être, pour joindre alpha, j'utilise Ethernet 1. Pour joindre gamma, j'utilise Ethernet 0. Donc ça, c'est la configuration minimale que l'on a au niveau du réseau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le distance vecteur Eh bien, on va... Envoyer sur le réseau cette table de routage. Donc, j'envoie ici un message qui dit, il existe un réseau alpha avec un coût de, mettons, 0 Il existe un réseau bêta avec un coût de 0. Le routeur R1, euh, pardon, gamma, ici, le routeur R1 va recevoir cette information. Alpha, ça n'intéresse pas trop puisque euh, il l'a déjà dans sa table de routage. Par contre, le réseau gamma, il ne le connaît pas et donc il va rajouter cette information. Et ici, c'est la machine Alpha.2 qui a envoyé l'information. Donc il va mettre ici l'adresse IP de la machine qui a envoyé le message. Donc de cette manière-là, on a construit on a rajouté automatiquement de l'information. De même, quand R1 va émettre son message, il va dire il existe un réseau bêta avec un coût de 0, il existe un réseau alpha avec un coût de 0, et il existe un réseau gamma, mettons, avec un coup de 1, celui qu'on a appris. Donc on va faire plus 1 chaque fois qu'on a l'information. Donc ici, bêta ça n'intéresse pas, euh, ça, alpha, ça n'intéresse pas R2, gamma, ça n'intéresse pas R2, par contre, beta, ça l'intéresse, donc on va, euh, va rajouter ici, beta, j'envoie à, mettons, alpha.1, qui est l'adresse de cet équipement. Donc, de cette manière-là, je vais apprendre, donc le routeur va cracher sa table de routage sur le réseau, et en écoutant les informations. Des autres routeurs, et eh bien je vais pouvoir apprendre les informations que je connais pas, puisque les autres routeurs, qui la, les routeurs qui la connaissent, me l'ont. Donc ça, c'est l'idée de, de base de, de RIP. Donc à partir de là, donc en faisant cette euh, chose, et eh bien si on reprend le schéma qu'on avait tout à l'heure, je remets un autre routeur ici, R3. Entre les deux réseaux alpha et gamma. Donc, E1, E0 pour les interfaces. Donc, la table de routage est il existe un réseau alpha, j'envoie sur E1. Et il existe un réseau gamma, j'envoie sur E2. Sur E0, pardon. Et je vais apprendre ici de R1 l'existence d'un réseau bêta et j'envoie à alpha.1. D'accord? Donc on est dans cette situation et on suppose que le routeur R2 tombe en panne. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il faudrait et qu'on puisse remplacer dans la table de routage R1 pour joindre Gamma, utiliser alpha.3 la table de alpha.2 alors comment je fais pour retirer l'information qui est pour l'instant dans mon routeur R1 pour aller sur Gamma j'envoie à alpha.2 est-ce que le routeur R3, R2 3 pardon, peut dire je, je meurs Déjà, on ne peut pas faire ça parce que vous pouvez le débrancher sauvagement du réseau. Vous pouvez avoir une pelteuse qui coupe la fibre. Et dans ces cas-là, eh vous n'avez pas le temps d'indiquer aux autres que vous allez disparaître. Donc, c'est pas une solution, on ne peut pas retirer aussi facilement l'information. Donc vous verrez en fait que c'est un, un des grands classiques des réseaux. C'est que vous faites un protocole et vous montrez que vous apprenez très bien, très rapidement l'information. Et donc vous dites voilà j'ai fait la moitié du travail. En fait vous avez fait un dixième du travail parce que le gros problème dans tous ces systèmes répartis c'est pas d'ajouter de, de l'information, c'est de savoir comment en retirer. Parce que ajouter c'est toujours facile, on vous le donne et vous le rajoutez. Retirer, bah, généralement on ne vous le dit pas, et vous devez deviner ce qui est beaucoup plus compliqué. Alors, ce que l'on fait dans ce cas-là, c'est que l'on va demander. Au routeur, d'émettre périodiquement son message. Donc, par exemple, dans RIP, on va dire toutes les 30 secondes, on va émettre la table de routage. Si, au bout de trois périodes, je n'ai pas reçu d'annonce de R2, eh bien, je retire l'information de ma table de routage. Alors, j'ai deux manières de la retirer c'est d'enlever ou dire que le coût devient l'infini, ce qui revient au même. Donc, je fais ça. Donc maintenant, j'ai attendu donc 1 minute 30. Au bout d'une minute 30, j'ai toujours pas de nouvelles de R2. Donc je mets à l'infini ma route. Et à un moment donné, R3 va annoncer sa table de routage. Donc, en annonçant sa table de routage, je vais avoir un coût pour aller vers la gamma qui va être de 1. Comparé à l'infini, c'est mieux. Donc, je vais mettre alpha.3 ici. Donc, de cette manière-là, je vais pouvoir configurer, mon reconfigurer le routeur R1 pour utiliser une route alternative. Alors vous voyez, pareil, si par exemple R3 n'était pas directement connecté, mais je devais passer par un routeur R4, et eh bien ici j'aurais annoncé une route, gamma avec un, une route gamma avec un coup de 2, puisque j'aurais eu deux routeurs à traverser. Donc, c'était mieux que l'infini, je l'aurais pris. Par contre, le jour où je remets en marche R1, R1 lui garde un coup de 1, et donc à ce moment-là, je remettrai à jour ma table de routage pour envoyer. Pardon, je en 2. jour ma table de routage pour envoyer mes paquets vers R2. parce que le coût sera moins grand. Donc je vais toujours, comme ça, choisir le chemin le plus court en termes de coût. Donc ça, c'est l'intérêt de, de RIP. Vous voyez, c'est un protocole très simple et on sait s'adapter à la topologie du réseau. On sait changer de route en cas de panne d'un routeur et on sait trouver la route la plus courte en termes de routeur. Nombre de routeurs traversés. Donc, tout peut sembler le mieux dans le meilleur des mondes possible. Par contre, on a des comportements assez bizarres au niveau de, de RIP. Alors on peut considérer, j'aime bien faire cette analogie, c'est que RIP c'est euh, on peut considérer qu'il s'agit de concierges qui échangent des ragots. Vous connaissez les concierges, hein, ça se met au bord de la route, ça parle avec la, la concierge d'à côté, ça apprend des choses, puis ça traverse l'immeuble, ça va sur une autre route, et ça propage sur l'autre quartier les informations qu'elle a. Donc elle arrive c'est la même chose. Le routeur apprend des ragots sur un réseau et les recopie sur un autre réseau. Et donc, de cette manière-là, les ragots, les préfixes, se propagent très vite dans le réseau. L'inconvénient des ragots, c'est que ça reste, même si c'est faux. On a beaucoup de mal à les supprimer. Et donc, c'est le cas avec RIP on se retrouve des fois avec des topologies relativement simples où on va avoir des problèmes. Alors l'exemple le plus simple, donc on va prendre plusieurs réseaux en parallèle, donc R1, R2, R3, donc préfixe alpha, beta, gamma, epsilon, donc je fais ma, ma table de routage, pour aller sur alpha, donc Ethernet 0, Ethernet 1, sur tous les équipements, donc bêta 1, bêta 2, gamma 1, gamma 2, epsilon 1, 1. voilà. Donc pour aller sur alpha, j'envoie sur Ethernet 0, pour aller sur bêta, j'envoie sur Ethernet 1. Pour aller sur gamma, j'envoie à bêta 1. Pour aller sur epsilon, j'envoie à bêta Ça, c'est les deux dernières informations, alpha, gamma et epsilon. Je les ai apprises grâce à mon protocole de routage. Euh, bêta 2, pardon. Ensuite, ici, donc, je suis connecté à beta. En envoyant E0 et à gamma en envoyant à E0. Pour envoyer à alpha, je dois envoyer à bêta.1. Pour envoyer à epsilon, j'envoie à gamma.2. C'est le bon 1 pour euh, gamma. Pardon C'est le bon 1 pour gamma. Pour gamma, euh, gamma c Ah, on est plus Ensuite, je vais essayer de la faire correctement, celle-là. Donc, ici, je suis connecté à gamma j'envoie sur E0, Epsilon, j'envoie à E1, pour aller sur Alpha, j'envoie à Gamma.1, pour aller sur Beta, j'envoie à Gamma.1. D'accord Donc ça, ce sont des tables de routage que j'ai, donc configuration statique, plus apprentissage, grâce à l'écoute des tables de routage des routes. Alors maintenant, supposons que ce réseau ou ce lien, donc le lien vers epsilon tombe en panne, et donc euh, cette interface devient inactif. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais ne plus recevoir d'annonce pour epsilon. Donc qu'est-ce que je fais ici Eh bien je mets le coup à l'infini. Mais ce routeur ici continue à m'envoyer ces informations de routage. Et cette, ce routeur ici m'annonce un réseau epsilon. Donc qu'est-ce que je fais Donc le coût de réseau epsilon était de 3. Je mets ici. Je peux joindre le réseau epsilon en envoyant un bêta.1 avec un coût de 4. C'est logique. C'est que cette annonce. Donc qu'est-ce que je viens de créer ici une boucle de routage, parce que quand je vais envoyer vers epsilon, donc on me dit d'envoyer à B2, j'envoie à B2, à bêta 2, pardon, donc bêta 2 me dit envoyer à bêta 1, bêta 1, et ainsi de suite, et donc le paquet maintenant on va faire du ping-pong entre ces deux interfaces. Alors ici, vous voyez, je l'annonçais avec un coup de 4, donc la prochaine fois que je vais l'annoncer ici, celui-là va prendre un coup de 5. La prochaine fois que celui-là va l'annoncer, il va l'annoncer avec un coup de 6, puis un coup de 7, ainsi de suite, donc notre coup augmente. Il n'y a pas de coup plus faible, parce que là, l'annonce était à 4, ensuite elle passe, elle était à, à 2, à crois, passe à 3, il va il va augmenter son coup, donc lui, il peut se dire, derrière, la topologie a changé, et par exemple, il y a maintenant trois routeurs pour joindre les filaments. Donc, ça veut dire que le coût est. Donc, on va mettre à jour le coût, sachant qu'on aura peut-être une route par un autre endroit qui pourrait être meilleur Donc, le coût va, va, va s'incrémenter en fonction des annonces. Alors, si on fait ça, les algorithmes marchent. Parce que là, on converge vers l'infini. On sait que l'infini, c'est la route qui est inaccessible. Donc, mathématiquement, il n'y a pas de problème, tout va bien. Il y a juste un petit défaut, bah, c'est que l'infini, c'est loin. Et donc, on va prendre énormément de temps pour atteindre cette valeur infinie. Alors, RIP, déjà, va nous dire, oh, bah, on va quand même un peu simplifier l'infini. L'infini, c'est 16. Donc, en mettant 16 comme étant l'infini, bah, vous voyez, en... Quelques coups en huit échanges, donc en quatre minutes, je vais atteindre 16, et donc je, je dirais que ces routes sont inaccessibles. Mais pendant huit minutes, quatre enfin minutes, j'ai une boucle de routage dans mon réseau. Donc tous les papiers, tous les paquets émis vers epsilon vont tourner entre ces deux routeurs. D'abord, ils vont atteindre un TTL de 255 et le paquet va être rejeté. Mais on a quand même ce, ce phénomène qui est assez désagréable. Donc, mettre l'infini à 16, c'est pas si suffisant. Alors déjà, est-ce que 16, c'est une grosse valeur ou pas Ou c'est un petit, une petite valeur C'est petit Qui pense que c'est petit pense que c'est grand c'est grand. Si vous faites un trace route sur Internet, pour aller par exemple de France vers les états unis vous allez voir que vous avez à peu près une trentaine de machines à traverser. Donc, ici, donc dans un site, vous n'aurez jamais 16 machines à traverser. Alors, ce qu'il faut voir, ce n'est pas le nombre de routeurs que vous allez mettre dans votre site. C'est le nombre de routeurs que vous allez traverser pour aller d'un point à un autre. Donc, généralement, vous avez quand même des architectures assez hiérarchiques. Vous allez faire converger votre trafic vers un backbone. Et ensuite, vous allez redescendre du backbone vers un site. Et donc, ça, ça voudrait dire que si vous avez une valeur de 16, c'est que vous devez traverser 8 routeurs pour monter, 8 routeurs pour descendre. Ce qui est considérable. Donc, généralement, vous en avez 4 ou 5 à traverser dans un réseau et pas plus. Donc, 16... C'est quand même une valeur énorme par rapport à ça. C'est la moitié d'un trajet euh, france à les états unis et donc c'est euh, une valeur très importante. J'insiste bien là-dessus, le... vous voyez ici par exemple j'ai des routeurs qui sont répartis de mon entreprise. Ce qui compte c'est simplement ceux que je vais traverser, pas l'ensemble des équipements que j'ai dans l'entreprise. Donc cette valeur là est quand même assez grande par rapport à ce qu'on va faire. En plus, RIP, comme je vous l'ai dit, ça ne se cale pas. Donc, vous n'allez pas prendre le trafic transatlantique, gérer le trafic transatlantique avec RIP. Donc, on est vraiment sur des petits sites. Donc, 16, c'est quand même une valeur très, très importante. Alors, ça, c'est la première, première chose pour limiter l'impact de la boucle. C'est de mettre un infini très proche. La, la deuxième méthode, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le splitterism. Alors splitterism, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'annoncer sur une interface les routes qui passent par cette interface. Je répète. Je n'ai pas le droit d'annoncer par une interface les routes qui passent par cette interface. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je prends R1, je n'ai pas le droit d'annoncer sur l'interface vers bêta les routes qui passent par cette interface. Donc, c'est-à-dire bêta, gamma et epsilon. Bêta envoie sur E1, donc c'est l'interface interface. Gamma et epsilon envoyés vers bêta 2, c'est-à-dire vers E1, sur l'interface E1. Donc, je n'ai pas le droit d'annoncer ces routes, la seule route que je peux annoncer c'est alpha. De même, de l'autre côté, le split horizon va m'interdire d'émettre alpha. Par contre, je peux émettre bêta, gamma et epsilon. Le split horizon sur R2 me permet d'annoncer, donc sur l'interface Ethernet 0, j'ai le droit d'annoncer qu'il y a route qui ne passent pas par Ethernet 0, c'est-à-dire gamma et epsilon. Et sur l'autre, ça sera alpha, bêta. Et sur R3, je peux annoncer epsilon ici, et de l'autre côté, alpha, bêta, gamma. Donc si je fais ça, eh bien, je ne vais plus me faire intoxiquer comme tout à l'heure, parce que j'avais mis pour epsilon la route à l'infini, et je ne reçois plus le fait que R1 est capable de joindre epsilon, puisqu'il n'a pas le droit de l'envoyer sur son interface. Donc de cette manière-là, je vais rester sur, euh, sur l'infini. Alors ça, c'est un hack qui a été ajouté à un RID pour éviter les boucles. Alors ça ne marche pas à tous les coups, parce que supposons que j'ai un autre réseau ici. Donc R1 et R2 sont connectés par un autre lien. Donc ici, je n'ai pas le droit d'annoncer sur ce réseau les routes qui ne passent pas par ce réseau. Donc ici, j'ai le droit d'annoncer alpha, bêta, gamma epsilon. Si ce réseau s'appelle phi, l'horizon coupé m'interdit d'annoncer phi ici. Donc, ça veut dire que je vais l'apprendre par ce réseau. Et donc là, je vais mettre, pour envoyer, j'envoie à phi Donc maintenant, l'horizon coupé m'interdit d'annoncer les informations ici. Mais je peux les annoncer par là. Donc là, je vais annoncer que je sais joindre epsilon. Donc Epsilon va se mettre ici. Et donc je vais créer une boucle un peu plus complexe entre les machines. Alors ça c'est le gros défondri. C'est qu'avec RIP, je suis biop au niveau routage. C'est-à-dire que je ne, vois, je ne vois du routeur qui me parle que un résumé d'informations. Et donc ce résumé de l'information, évidemment, me fait perdre énormément d'informations utiles pour prendre mes décisions. L'autre a déjà pensé pour moi, a déjà fait sa bouillie d'informations, et donc moi, après, je dois me débrouiller avec cette information déjà traitée. Et donc, j'aurais du mal à avoir une boucle aussi simple que celle-là. Donc, c'est pas, pas efficace. Alors, on a une troisième méthode pour limiter les boucles, c'est ce qu'on appelle le poison reverse. Ce qui fait que quand je passe la route à l'infini, eh bien, aussitôt, j'annonce à aux autres, la route est passée à l'infini. Et donc, tout le monde met sa route à l'infini. Donc ça devient route inaccessible partout Alors ça peut être gênant, parce qu'on peut peut-être avoir une route vers epsilon. Donc là, j'annonce à tout le monde, la route est inaccessible. Donc, tous les routeurs vont mettre cette route inaccessible, mais après, il y avait peut-être vraiment une route. Mais c'est pas grave, parce que ce routeur qui est ici, la route alternative vers epsilon, lui va avoir sa configuration locale qui existe toujours. Donc voilà, elle est effacée celle-là. Donc il va continuer à annoncer qu'il existe une route epsilon, qui sera meilleure que celle de l'infini. Ce routeur-là va ensuite l'annoncer. Ce routeur-là va ensuite l'annoncer, ainsi de suite, et la connectivité va se rétablir. Donc la vérité va revenir après. Mais ça prend du temps. Donc, ça, c'est un des gros problèmes, vous voyez, au niveau de RIP. C'est que euh, si on veut faire de la voix sur IP sur RIP, bah, c'est pas gagné, parce qu'on parle deux minutes. Une minute trente pour détecter le pas. Après, on va mettre tout à l'infini, on va re reprendre du temps pour. Euh, pour calculer les routes, donc on va peut-être avoir encore une minute avant d'avoir l'information donc ça veut dire que la connectivité est pas géniale donc sur un grand réseau où il y a plusieurs chemins possibles où euh, euh, il y a plusieurs donc euh, on va avoir les pannes et autres et bien on va se retrouver avec les cas où on va avoir des coupures relativement longues et on aura du mal à retomber sur nos pieds on reviendra, ça va marcher au bout d'un certains temps mais le temps de convergence va être relativement. Alors, c'est pour ça que, VARIF, bah, on doit l'utiliser que sur euh, des petits réseaux et pas sur des, des grands réseaux parce que sinon, eh bien, on aura des problèmes. Donc, c'est un protocole très simple. Vous avez dans votre euh, entreprise 2-3 réseaux pas de boucle possible, une topologie très étoilée, eh bien, vous pouvez lancer RIP parce que c'est quelque chose de facile à comprendre et qui va marcher relativement correctement. Par contre, si vous êtes un opérateur, que vous avez 350 000 routes à annoncer, eh bien, vous n'allez pas le faire en utilisant RIP. Parce que ça veut dire que toutes les 30 secondes, vous devez envoyer vos 350 000 routes sur le réseau. Il va vous faire du trafic. Et le récepteur va être obligé d'écouter, de lister, ses, de regarder ces 350 000 routes pour voir s'il n'y a pas, par hasard, une route qui est meilleure que celle qu'il a dans sa table de routage. Ou une route qui n'existait pas avant et qui est apparue entre temps. Donc ça veut dire un temps de traitement énorme si vous avez énormément d'informations et toutes les 30 secondes, vous devez répéter ce traitement. Donc, ce qui fait que euh, c'est pas génial dès qu'on fait des grandes. Alors, autre autre point au niveau de, de RIF. Donc, au niveau des, des protocoles de routage, mais ça c'est quelque chose de relativement constant sur les protocoles de routage, c'est que vous avez une configuration qui est faite par l'envoi de message. Donc, si j'envoie des faux messages dans mon réseau, je peux changer la configuration de mon réseau. Avec des ponts, c'est beaucoup plus dur. Parce que le pont écoute le vrai trafic et prend ses décisions en, en regardant le vrai trafic. Les décisions de filtrage. Donc, si par exemple, j'avais des ponts ici, alors on va prendre... Vous voyez, on a ici par exemple le, le réseau euh, des des profs qui vont sur internet et ici on a les étudiants qui sont sur ce réseau et j'envoie le sujet d'examen via le réseau si j'avais des ponts comme un élément d'interconnexion eh bien il n'y aurait pas de problème parce que le pont filtrerait le, le trafic et n'enverrait jamais sur le réseau des étudiants maintenant si on est sur un réseau routé eh bien, on peut imaginer qu'un étudiant met son réseau et est mal configuré, mettons par erreur, qui revient du labo, son PC sous Linux, et le PC sous Linux annonce une route par défaut. Bon, ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, le routeur, ici, va dire, bah, ok, moi, j'envoie le trafic sur cet équipement, puisqu'il annonce une meilleure route que, euh, que le routeur par défaut, qui, enfin, en vrai la vraie sortie via, via Internet. Donc, comme j'ai une meilleure route, eh bien, je vais l'utiliser. Donc, j'envoie ça à votre PC. Et là, votre PC, qu'est-ce qu'il va faire Mais il va rejeter les paquets parce qu'il n'a aucune idée de la manière de router les paquets vers Internet. Donc, à partir de là, on a créé un trou noir dans le réseau. Alors, on va vite s'en rendre compte. Hein, au bout d'un moment, on n'arrive pas à atteindre Google, ben on va dire, il y a un problème, et on va investiguer, et on va vous tomber dessus en disant, qu'est-ce que vous avez fait sur le réseau Alors, Vous pouvez dire, bon, pas de ma faute, j'étais en C5, enfin en B25, j'ai fait faire un truc, je suis revenu, il y avait une table de routage qui tournait, etc. Donc on va vous croire, et donc, on va dire, mon pauvre petit, c'est pas grave, etc., ne pleure pas, euh, on va pouvoir on va mettre une offre à plus, etc., alors, évidemment, c'est gênant parce que euh, ça peut quand même casser le, le réseau. Alors, on l'a pas fait exprès, mais ça peut arriver. Alors, il faut trouver des méthodes pour, euh, pour éviter ça. Alors, l'autre point, c'est si vous êtes un peu plus malicieux, ce que vous allez faire, vous allez prendre un complice qui se trouve par exemple ici, et vous envoyez votre paquet tunnelé vers ce complice. Qui lui va pouvoir envoyer vers l'internet parce que lui est vraiment proche de la sortie. Donc là, j'envoie mon examen via le réseau. Bah, je vais me douter de rien. Je vais pas faire un trace route à chaque fois. J'envoie un paquet pour voir par où ça passe. Donc, là, le trafic ne va pas être interrompu. Par contre, vous avez réussi à intercepter le trafic et à l'écouter. Donc là, on ne peut pas dire que c'était une mauvaise configuration de votre part. On aura, on aura beaucoup plus de doutes et euh, donc on pourra voir, considérer ça comme une attaque et pas comme euh, une mauvaise configuration donc on voudrait éviter ça alors évidemment ça c'est quoi spécifique à RIP c'est général à tous les protocoles de, de routage alors dans RIP, j'en parlerai dans RIP mais on pourra avoir la même chose dans l'SPS il y a une solution c'est de mettre un mot de passe dans chacun des paquets donc à chaque fois que j'envoie un paquet de routage, je mets Toto comme mot de passe. Bon, bah si vous voulez attaquer, c'est pas dur. Vous écoutez les paquets, vous voyez Toto, vous mettez ça dans votre paquet, et puis euh, vous pouvez comme ça refaire la situation. Alors, évidemment, si Marc Fradin vient vous voir en disant euh, vous t'envoie des messages ou par défaut sur le réseau, ça c'est pas bien. Mais en plus tu utilises le même mot de passe, le même secret que nos routeurs. Là, vous aurez beaucoup plus de mal à plaider une, une faute d'inattention en disant « Oh, c'est pas de chance, j'ai tapé un mot de passe au hasard et c'est le même chose. Donc là, ça, ça passe moins bien. Donc là, on pourra mieux taper, vous taper dessus grâce, grâce à ça. Mais bon, c'est pas non plus très sûr. Donc l'idée, c'est d'utiliser plutôt des, donc de la crypto pour authentifier les messages. Donc avoir un secret partagé dans l'ensemble des routeurs administrés par Marc Fradin. Et donc, seuls les routeurs qui possèdent ce secret vont croire leur message. Donc, vous pouvez avoir plusieurs algorithmes. Alors, le plus simple, donc utilisant MD5, c'est de dire, j'ai un secret j'ai ma table de routage que je vais envoyer. On a les informations de routage, plutôt. Et donc, en utilisant ce secret et ma table de routage, je vais créer donc un saut MD5. J'envoie cette information sur le réseau. Le récepteur possède le même secret. Le récepteur récupère ma table de routage fait le même algorithme et calcule son saut. Et ensuite, va comparer le saut que j'avais émis avec celui qu'il a calculé. Si la valeur est la même, eh bien ça veut dire deux choses. La première, que le secret est le même des deux côtés, et que personne, au cours du transport du paquet, n'a modifié d'informations dans la table de routage. Donc, la table de routage passe en clair, mais ce saut ici va permettre d'authentifier l'émission du message et l'intégrité du message. Donc, ça, évidemment, c'est quelque chose à généraliser dès que vous faites du routage, pour éviter, évidemment, qu'un processus alors, soit par étourderie, hein, ça peut arriver, il suffit de lancer un protocole de routage sur votre machine, et donc une étourderie vienne casser le réseau, ou qu'une attaque se fasse en modifiant, en injectant, donc, de fausses routes dans, euh, dans l'étape de Alors, bon, je vous propose de, de faire une pause maintenant, avant d'attaquer un...